Si t'as marre de la Covid dans tes mains Si t'as marre du couvre-feu dans tes mains Si t'as marre d'être seul et tu aimes ce single Si t'as marre d'être seul dans tes mains hey, hey. Bon, je sais pas comment c'est chez toi Mais moi, je commence à avoir vraiment ras-le-bol de cette situation avec les virus Et créer les sentiments de solitude Du coup, je me suis demandé comment notre cerveau gère ses ressentis Et s'il ne trouve que des mauvaises choses Spoiler alert Oui et non Moi, c'est Juliana, psychologue cognitiviste, et ma passion est de partager des idées scientifiquement testées sur les cerveaux et qui aident à vivre en harmonie avec tes émotions. Du coup, je te dis bienvenue sur la chaîne dans les cerveaux d'une psy. Sache que le cerveau des gens qui se sentent seuls ne marche pas pareil que celui des gens qui se sentent bien entourés. Les recherches montrent que la partie du cerveau impliquée dans le mode par défaut est plus grande en volume et plus forte en activité. Si tu as déjà vu cette vidéo, alors tu sais comment le mode par défaut t'empêchent d'être pleinement heureux. Et si ce n'est pas le cas, alors no worries, on va voir tout ça dans un instant. Les mots par défaut s'allume quand tu te parles dans ta tête, quand tu te rappelles le passé, quand tu envisages le futur ou tu réfléchis sur un présent hypothétique. En gros, tout ce que tu fais la majorité de ton temps et dont tu prends particulièrement conscience au moment de la méditation, quand il faut penser à rien. Le professeur Nathan Spreng de l'Université McGill explique que quand on n'a pas d'interaction sociale, alors on les imagine. C'est une manière pour surmonter la douleur émotionnelle provoquée par l'isolement. Et c'est grâce au mode par défaut qu'on peut le faire parce qu'il nous permet de se rappeler ce qu'on a vécu et de créer des attentes pour le futur. Cette stratégie de compensation soulage sur du court terme. Mais comme tu as vu dans la vidéo sur la méditation, le fait de ne jamais être dans le moment présent n'amène pas beaucoup de joie sur du long terme. Et c'est tout simplement parce que le passé peut être rempli de regrets et le futur d'anxiété. Après, apparemment, il n'y a pas que de mauvais côtés dans ça. Les études montrent que quand tu te focalises longtemps sur l'autoréflexion ou tu imagines des interactions sociales, bah, ça simule ta mémoire. Et en particulier, nous notons que les faisceaux des fibres nerveux appelés FORNIX, qui transportent des signaux entre les parties du cerveau impliquées dans le mode par défaut et l'hippocampe, une partie du cerveau qui est utilisée dans la mémoire, il est mieux préservé chez les personnes qui souffrent de la solitude. Une autre étude en IRM présentée au symposium Social Emotion and the Brain a montré que les gens solitaires ressentent moins de plaisir à la vue des images qui montrent un contexte social agréable. Et cela s'observe dans les striatum ventrales, la partie du cerveau qui est impliquée dans le circuit de la récompense. En temps normal, ces circuits est stimulés par des choses telles que l'argent ou la nourriture, mais aussi des récompenses d'ordre social. Où on retrouve les sentiments d'amour. Ce striatum ventral est moins activé chez ces personnes quand ils regardent des photos des gens heureux et qui s'amusent entre eux. Et j'ai l'impression que c'est comme avec le sport, que t'as pas fait depuis longtemps. Par principe, tu sais que ça peut te faire du bien tu t'as du mal à trouver des ressources pour vraiment le ressentir et bouger tes fesses du canapé. Et je me dis peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles les gens qui se sentent seuls à un moment donné ils ont du mal à sortir de leur solitude et chercher des interactions sociales. Parlons enfin des effets positifs de la solitude. Oui, ils existent bel et bien. Ils incluent plus de créativité et de sentiments de liberté, accès à la relaxation et à l'introspection profonde. Les études montrent que grâce à l'attention non interrompue que le fait d'être seul favorise, ça t'aide à trouver des solutions face aux problèmes. Après, si t'es comme moi qui est un peu friand des vidéos avec des chats sur Instagram que tu checks toutes les heures, bon, adios, attention, on n'en Bye. Passer un certain temps en silence et sans distraction te permet de mieux prendre conscience de certaines émotions ou pensées qui auraient passé inaperçues dans les bourrage du quotidien. Et cela amène une meilleure compréhension de certaines émotions, besoins ou valeurs qui t'ont poussé à faire certains choix. Et le bonus dans tout ça, c'est que tu arrives à travailler en parallèle tes capacités en empathie qui te permettent de faire tout pareil avec les émotions, les besoins ou les valeurs des gens autour. Sachant que cette fameuse empathie permet de t'épargner beaucoup de conflits, des frustrations ou d'insatisfactions au quotidien. Du coup, t'es moins en mode « tous les gens sont cons, je comprends pas comment on peut agir comme ça ». Bon, comme tu peux voir, c'est jamais noir ou blanc. Et il faut un peu de tout pour préserver ton équilibre interne. Du coup, j'aimerais apprendre comment toi, tu cohabites avec ces sentiments de solitude qui ressent pas mal ces dernières années. Et si tu as des ressources en ligne ou des idées, s'il te plaît, partage-les dans les commentaires. Je suis plus que sûre que beaucoup de personnes peuvent en bénéficier. Moi, je suis la première. De mon côté, je peux conseiller deux applications, Feel Good et Talk Life. Ils permettent d'avoir un peu d'aide et de soutien si t'en manques dans ton entourage. Et puis euh, récemment j'ai découvert un, un groupe Facebook qui s'appelle Je suis coincée qui est créé par une psychologue belge qui a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle autopsie et donc euh, la psy en question elle s'appelle Nina et l'idée de ce groupe c'est de Rassembler les gens qui se sentent coincés dans cette période de Covid pour, à travers les partages, les activités un peu créatives, les gens puissent se sentir un peu soutenus, se serrer les coudes et avancer tant bien que mal dans cette période compliquée. Bon, on se retrouve prochainement et en attendant, je te souhaite de continuer à viser les progrès et pas la perfection. A très bientôt. Ciao, ciao